Je m'appelle Florence Mousset, je travaille au service régional de l'archéologie et je suis en charge des biens archéologiques mobiliers. Je m'appelle Cynthia Domenech Jolot, je travaille au service régional de l'archéologie et je suis en charge de la documentation scientifique. Florence et moi, nous gérons les données scientifiques de l'archéologie, c'est-à-dire tout ce qui est produit, tout ce qui sort sur les opérations archéologiques en île de france Les données scientifiques de l'archéologie sont constituées des biens archéologiques mobiliers et de la documentation scientifique. Le mobilier archéologique n'a d'intérêt que s'il est lié au contexte de découverte donc un intérêt scientifique et le contexte de découverte est conservé dans la documentation, donc c'est pour ça qu'on travaille naturellement ensemble et en binôme. Euh, en plus, nous avons intégré euh, le service régional de l'archéologie euh, en 2019, toutes les deux. On fait euh, aussi des formations auprès d'étudiants. Effectivement, toutes les deux. Euh, c'est aussi une volonté de notre part euh, d'aller vers les archéologues ou alors les étudiants en archéologie et euh, bah, par exemple, la semaine dernière, on a organisé un stage en partenariat avec une association, donc ça s'est passé dans leur locaux et effectivement, on a profité une journée entière pour former et sensibiliser du coup, cette génération future d'archéologues sur la gestion d'immobilier et sur la gestion de la documentation scientifique. Au sein du service, je m'occupe aussi de la valorisation par la création de supports pour les journées européennes de l'archéologie qui ont lieu au mois de juin, tous les ans. Euh, et euh, j'organise aussi les journées euh, archéologiques régionales qui sont deux jours de colloque euh, portés par, par le service euh, pendant lesquels les archéologues franciliens viennent présenter leurs travaux. Et euh, également, euh, je m'occupe de, de constituer le bilan scientifique régional. C'est un volume que euh, doivent euh, comment fournir les DRAC tous les ans, euh, dans lesquels toutes les opérations archéologiques année sont répertoriées avec une petite notice par opération. Alors moi, j'ai une mission complémentaire, mais qui est vraiment la suite de mes missions habituelles. Je gère les vestiges qui ont été retrouvés à Notre-Dame suite à l'incendie. Et c'est aussi une aide à la restauration, puisque une partie de leurs analyses vont aider les restaurateurs à remettre l'édifice en état.